J'ai grandi dans une famille catholique Et mon père il se retirait souvent sous un arbre soit pour prier le chapelet ou pour prier tout simplement. Et une fois je le, je le voyais rayonnant. Je lui ai demandé pourquoi tu es comme ça. Il m'a dit celui qui prie est toujours heureux. Alors j'ai demandé à poursuivre cette vie heureuse comme religieux dans l'ordre de Saint Dominique.